Anatomie du lutérus. Pour étudier l'anatomie du lutérus, on va suivre le plan suivant. D'abord une définition, sa situation, sa configuration externe, son orientation et ses dimensions, sa configuration interne et sa structure, ses moyens de fixité, ses rapports et enfin sa vascularisation, son drainage lymphatique et son innervation. L'utérus est un organe creux, musculaire, médian, impair et contractile dont la fonction essentielle intervient au moment de la gestation pendant laquelle ces modifications sont, sont très importantes. En effet, elle reçoit le fécondé et sert de support nourricier pendant la gestation et contribue par ses contractions à l'expulsion à terme. Il est situé dans la partie moyenne du petit bassin, entre en avant la vessie, en arrière le rectum, en bas le vagin et le périnée, et en haut la cavité abdominale. Pour la configuration externe, il a la forme d'un cône. À sommet tronqué présentant trois parties, le corps, le col, et l'isthme. Le corps utérin est aplati d'avant en arrière. Il comporte une face antéro-inférieure visicale, une face postéro-supérieure convexe, dite intestinale, avec parfois une crête médiane et deux bords latéraux. Un bord supérieur qui correspond au fond utérin et deux angles latéraux les cornes utérines où s'abouchent les trompes utérines et où s'insèrent aussi les ligaments ronds et les ligaments propres de l'ovaire. Le col utérin il est cylindrique et dont insertion au vagin qui le divise en trois portions, sus-vaginale, vaginal et sous-vaginale. La portion sus prolongeant le corps est visible dans la cavité pelvienne. La portion intravaginale, visible au spéculum, est accessible aussi au doigt par le toucher vaginal et le toucher rectal. Percé à son sommet d'un orifice, c'est l'orifice externe de col qui donne accès à la cavité utérine et dont l'aspect est variable. Chez la nullipare, l'orifice est punctiforme. Chez la multipare, l'orifice s'allonge transversalement. L'isme Situé à la jonction entre le col et le corps, et les ligaments utérosacrés s'insèrent à sa face postérieure. Pour l'orientation, fait qu'elle se présente en antéversion, l'axe de l'utérus forme avec l'axe de vagin un angle ouvert en bas et en avant. L'antéflexion, c'est l'axe de corps de l'utérus qui est perpendiculaire à l'axe de vagin et forme avec l'axe de col de l'utérus un angle de 120 degrés ouvert en bas et en avant. Pour les dimensions moyennes, chez la la longueur est à peu près de 6 à 7 cm, l'épaisseur de 2 à 3 cm, la largeur est de 5 cm à la base et 3 cm à la partie moyenne. Chez la multipare, les dimensions de corps augmentent. Pour la configuration interne, l'utérus est un organe creux à cavité virtuelle, qui comprend deux parties. La cavité corporelle, ou cavité utérine, du forme triangulaire à sommet inférieur. Les angles latéraux aux cornes se poursuivent par les trompes. Et le canal cervical, qui est fusiforme, il présente sur ses parois des plis palmés, ou arbres du vie. L'extrémité supérieure se confond avec l'isme et porte le nom d'orifice interne de col. Et l'extrémité inférieure s'ouvre dans le vagin et porte le nom d'orifice externe de col. Pour la structure, la paroi utérine comporte trois tuniques. La séreuse qui correspond au péritoine, La musculeuse au myomètre qui comporte trois couches présentant des faisceaux musculaires d'association, une couche externe mince, une couche moyenne très épaisse, plexiforme très vascularisée, et une couche interne. Et la muqueuse qui est différente, là aussi, selon le segment considéré. Au niveau du corps, il est du type glandulaire constituant l'ordre de mètre. Avec deux couches, une basale et une couche superficielle fonctionnelle qui se, modif qui se modifie au cours du cycle menstruel. Et au niveau du col, on distingue deux zones. L'endocol, au niveau du canal cervical, il garde une structure glandulaire. Et l'exocole, où on trouve un épithélium pavimenté stratifié. Pour les moyens de fixité, il faut opposer le corps qui est mobile et le col qui est fixe. Pour le corps, trois ligaments maintiennent en place l'utérus. Les ligaments larges, qui sont deux lames péritoniales transversales tendues de l'utérus tendue à la paroi latérale du petit bassin. Les ligaments ronds nés du versant antérieur des cornes utérines se dirige en avant et latéralement pour se terminer dans le tissu cellulaire des grandes lèvres. Les ligaments utérosacrés nés de la face postérieure du lysme et se terminent sur la face antérieure du sacrum. Il y a aussi la pression des organes abdominaux. Le col est très fixe par rapport au corps qui est mobile et maintenu fixe par les paramètres situé de chaque côté de la partie susvaginale et le vagin qui est inséré sur le col selon un plan oblique en bas et en avant. Pour les rapports, il faut distinguer deux étages. La portion susvaginale qui correspond au corps et la portion susvaginale de col et la portion intravaginale qui correspond aux portions sous-vaginales de col. Pour la portion susvaginale, les rapports péritoniaux. La portion susvaginale est partiellement recouverte du péritoine qui tapisse le fond utérin, la totalité de la face postérieure, la portion supérieure de la face antérieure. Les fuites péritoniaux se continuent latéralement vers la paroi pelvienne, constituant ainsi les ligaments larges. En avant, avec le péritoine visical dessinant le cul du sac visico-utérin et en arrière il se réfléchit sur la face antérieure du rectum formant le cul de sac de Douglas. Les rapports par l'intermédiaire du péritoine. Latéralement on trouve les ligaments larges et les paramètres qui livrent passage à l'urtère, l'artère utérine, l'artère vaginale et veine et lymphatique. En avant on trouve la viscie. En arrière, l'ampoule rectale. Pour la portion intravaginale, elle répond latéralement à la partie inférieure des paramètres, les lames sacro-rectogénitopubiennes. En avant, elle répond à la face postérieure du lévitie. Et en arrière, elle répond à la face antérieure du rectum. La vascularisation artérielle du l'utérus est assurée par... L'artère utérine qui naît du tronc antérieur de l'artère iliaque interne, cette artère est longue de 15 cm et présente trois segments rétro, sous et intraligamentaires, par rapport bien sûr au ligament lâche. Elle se termine au niveau de l'angle supérolatéral de l'utérus en se divisant en trois branches terminales un rameau récurrent de fond utérin, un rameau tubaire et un rameau ovarique. Dans son trajet, elle donne. Du collatéral suivantes. Rameau pour le ligament large, rameau urétéral en T, 5 à 6 rameaux visico-vaginaux, une artère cervico-vaginale, 5 à 6 rameaux pour le colutérin, 8 à 10 rameaux pour le utérin. L'artère ovarique, il a un rôle peu important dans l'irrigation de l'utérus est né de l'aorte abdominale à hauteur de L2 et se termine à l'extrémité supérolatérale de l'ovaire en donnant deux rameaux. L'artère ovarique latérale qui s'anastomose avec l'artère ovarique médiale branche de l'artère utérine. L'artère tubère latérale qui s'anastomose avec l'artère tubère médiale branche de l'artère utérine. Il y a aussi l'artère du ligament rond branche de l'artère épigastrique inférieure. Pour le drainage veineux, il se fait par les veines utérines vers la veine iliaque interne, par les veines ovariques vers la veine cave inférieure à droite et vers la veine rénale gauche à gauche et, accessoirement, la veine du ligament rond vers la veine épigastrique inférieure. Pour les lymphatiques, leur connaissance est indispensable pour la compréhension de la chirurgie carcinologique car leur distribution explique la propagation lymphatique possible des cancers de l'utérus. Ils forment quatre réseaux d'origine, muqueux, musculaires, sous-séreux et, et Ils se drainent dans deux réseaux de drainage. Un réseau supérieur drainant le corps avec trois pédicules, un pédicule ovarique, un pédicule iliaque externe un pédicule antérieur satellite du ligament rond. Un réseau inférieur drainant le col, ilisme, avec trois pédicules, iliac-externe, iliac-interne, entéro-postérieur, qui suit le ligament utérosacré. sacré L'énervation de l'utérus est issue du plexus hypogastrique inférieur et il constitue du pédicule. Un pédicule cervico-ismique. Et un pédicule corporeal.